C'est parti. Première question. Quelle campagne Pathfinder première édition est sortie juste après l'éveil des seigneurs des runes non. Oui, mais tu vas voir les questions, qui vont les réponses qui vont apparaître sur l'écran ah, du stream. Okay. Oh, bravo vous êtes très, très très très très très très très fort. Tout le monde a mis euh, les 5 ont répondu la malédiction du trône écarlate et c'était la bonne réponse. On va voir qui était le plus rapide. Et le plus rapide c'était Def. qui euh... marque 842 points suivi de Vic 800 points, Maurice 788, Arthas Legrand 785 points et Curto 777. Vous tenez tous à 60, dans 70 points. Bon voilà. Euh, question suivante.